Période de questions orales le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je crois qu'il est important pour nous d'apprécier et d'envoyer de l'espoir et nos espoirs et, et prier pour la perte de la cathédrale. Notre-Dame, un événement difficile pour la population et j'espère que la reconstruction débutera. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La coupe dans les écoles mène l'éducation en Ontario ce matin. On a entendu de nouvelles coupes. Le conseil scolaire de Peel a annoncé que 120 enseignants seront congédiés. Et à Peterborough, on s'attend à une coupe de 55 enseignants. Prétend, la ministre prétend-elle encore qu'il n'y aura pas de coupe en salle de classe? Ministre de l'Éducation, merci. Ce que je veux dire à tous, une fois de plus, c'est le moment de l'année, à la fin de l'année scolaire. Les conseils scolaires se penchent sur le nombre d'étudiants et le nombre de personnes. Allant à la retraite et les gens qui reviennent ou de projets ou de formations, qui étaient déjà en salle de classe. Je vais vous faire part d'un article dans le, le journal Mercury de la région, Gandhi Rabourer. On a, on a toujours été heureux. J'ai été la présidente, même si quand j'étais vice-présidente. Il y a toujours eu des rappels. C'est la preuve. C'est un exercice annuel que les conseils scolaires font chaque année. Ils pensent revoir le nombre d'étudiants, pardon, le nombre d'employés complémentaires. Le gouvernement Ford refuse de reconnaître l'impact des coupes. Je voudrais lire une lettre d'une femme qui s'appelle Becky que nous avons reçue du ministère de votre circonscription. Et je cite, « Aujourd'hui, mon mari, 38 ans, trois enfants, elle n'aura pas de travail. Mon mari est responsable du transport. » Et qu'il n'aura pas accès aux ateliers. Je ne sais pas si cela va régler la situation. Cette menace a accusé l'opposition de vouloir faire peur à la population. Est-ce que vous pensez que venant d'un votre commettant, c'est faire peur au monde? ministre de l'Éducation, je voudrais dire à Becky et à sa famille et à Euron brose et à tous en Ontario qu'ils doivent s'assurer qu'il y a une démarche équilibrée à la recherche de savoir ce qui se passe. Une fois de plus, contrairement à la peur des néo-démocrates, la réalité est la suivante. C'est quelque chose qui se passe chaque année à la fin de l'année scolaire et peu importe le conseil scolaire. La réalité est la suivante. Chaque conseil scolaire revoit le nombre d'employés. Combien de personnes reviennent, sont, vont à la retraite, reviennent après un congé de maternité ou d'autres projets, peu importe comment la façon dont en parlent les néo-démocrates, c'est honteux, c'est une peur, et faire peur au monde devrait s'arrêter là. Merci. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Rappel au règlement, pardon, rappel à l'ordre, côté gouvernemental, Complémentaire final, redémarrer la pendule. Peu importe comment le gouvernement refuse, les élèves, les enseignants, les conseils scolaires, voient les coupes. ils ne veulent pas d'augmentation du nombre d'élèves en salle de classe. Et les gens, les élèves, ne pourront pas obtenir le di leur diplôme parce qu'il n'y a pas d'atelier technique. Et je vais citer Becky et je vais l'envoyer à la ministre. Ce n'est pas une province pour de l'essor. La province perd, perd euh, des ressources, mine les espoirs des générations à venir. Quand est-ce va-t-elle s'arrêter Qu que ces coupes auront un impact négatif sur les écoles et sur les élèves? ministre, Ce que j'aimerais savoir, quand est-ce que la chef les néo-démocrates vont arrêter ces propos à leur mise. Ce qui, est, ce qui a un impact négatif maintenant, c'est que ce parti d'en face ne prédit que de mauvaises choses. C'est une routine annuelle. Je voudrais dire au parti, les néo-démocrates de l'Ontario, doivent être avertis parce que les salles de classe et les conseils scolaires ne devraient pas être une place pour faire de la petite politique. Voilà ce qui se passe actuellement. Ils essaient de faire de la petite politique. Nous n'allons pas tomber dans le piège. On met l'accent pour s'assurer que l'environnement est propice, positif, produ productif, en mettant l'accent sur la réussite scolaire. C'est honteux de la part des néo-démocrates qui, ont toujours, qui, font, qui tiennent toujours des propos alarmistes. Prochaine question. Again, leader, leader de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première, mais je peux voir qu'il n'y a rien de routine de la part du gouvernement qui veut couper le réseau scolaire pour miner les espoirs des élèves et des jeunes dans la province. Le gouvernement Ford a coupé un milliard dans les services sociaux et les gens se préoccupent. Il y a une famille de Toronto fête et son fait Jérémie et sauf d'autisme. Au cours de la dernière année, il a reçu des services spéciaux à la maison. Ce programme a été utile. Mais puis, tout a été coupé il y a deux semaines. Ils n'ont rien entendu de la part du ministère à savoir s'ils pourront être admissibles au financement. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Va-t-il dire à Faith, à Jérémy et aux familles quelles modifications seront apportées aux services spéciaux dispensés à la maison? Député de King Alors, vice-première ministre, ministre des services en France et des services sociaux et communautaires. J'apprécie l'occasion qui m'est donnée de parler de Faith et Jérémy. S'ils reçoivent actuellement un soutien, ils vont continuer de le recevoir. S'il y a un double diagnostic, je les encourage de faire partie de notre enquête sondage en ligne. Soyons clairs, la députée d'en face, elle a accusé la ministre de l'Éducation de faire des coupes. En fait, elle a augmenté le budget de, à la hauteur de 780 millions de dollars. Nous avons augmenté mon ministère à la hauteur d'un milliard trois. Elle nous a accusé de couper les services sociaux à la hauteur d'un milliard. En fait, nous l'avons augmenté à la hauteur de 300 millions de dollars. Inaudible. Inaudible. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre du côté gouvernemental. Ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines à l'ordre. Député de Carlton, Waterloo. Rappel à l'ordre. Député de Northumberland à l'ordre. Where are we setting the bar today? Où est-ce qu'on met la barre aujourd'hui? Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis troublé de voir que la ministre qui a promis de l'information sur les services particuliers à la maison, maintenant ils doivent attendre le 1er mai pour participer à un sondage en ligne au lieu de recevoir des services pour les élèves et les enfants. C'est honteux. C'est honteux, M. le Président. Malgré le nombre de fois que fait a communiqué avec le ministère, elle ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a une liste d'attente de 5 500 personnes depuis janvier qui attendent de l'information de la part de la ministre. Et la seule nouvelle reçue, c'est que le gouvernement prévoit oui, une coupe d'un milliard de dollars de ce ministère. Si ce gouvernement a un plan pour les services spéciaux à la maison, pourquoi les gens ne savent pas ce qui se passe? Quand est-ce qu'ils vont recevoir de l'information? Ces familles doivent savoir ce qui se passerait. Et c'est sa responsabilité. Vous vous asseoir. La ministre doit répondre. Laissez-moi être clair. Je comprends sa colère. Elle le montre chaque jour à la Chambre. Nous lui avons dit depuis les trois dernières semaines qu'il y aura une lettre qui sera envoyée aux 23 000 familles dont les enfants sont à d'autisme. La députée d'en face nous a parlé de janvier 2018, six mois avant que nous ayons pris le pouvoir. Ce qu'elle dit, ça, cela s'est produit en janvier 2018. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de campagne de peur. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Je vous mets en garde sur votre libellé. Il faut s'assurer d'avoir un langage parlementaire. Je demande à la ministre de retirer ses commentaires. Pas de problème, Monsieur le Président, mais laissez-moi être clair. Vous devez dire je retire. Je retire et laissez-moi terminer ma réponse. Ce ministère augmente son budget de 300 millions de dollars. Et s'ils ne peuvent pas m'écouter, eh bien, écoutez le ministre des Finances. Dernière complémentaire. Chef de l'opposition, Monsieur le Président, ce gouvernement a fait en sorte que Jeremy et d'autres parents sont dans une situation perdante. En l'absence de la communication, Faith a dû laisser faire l'inscription au camp d'été et à l'équipe de soccer. Cette équipe de soccer était très importante pour Jeremy. Il a écrit au ministre pour... Je demande à Julia de lui envoyer la lettre de Jérémy. Faith va perdre son travailleur de soutien et car elle ne peut plus se permettre d'avoir ses services spéciaux à la maison. Aucune famille ne mérite d'être traitée ainsi. Aucun enfant ne do doit être traité ainsi par le gouvernement. Ma question à la ministre est la suivante. Que doit-elle dire à Faith, à Jérémie et à ces milliers de familles aujourd'hui. Réponse de la ministre, je dirais que la chef de l'opposition, depuis qu'elle est devenue chef, encore une fois, fait une campagne de peur aux personnes vulnérables et aux familles de l'Ontario. Et ceux qui ont besoin de, de services spéciaux à la maison vont continuer à recevoir ces services. Nous avons 20, 28 000 familles qui vont recevoir ces services. Et il reste 5 000 familles qui ont besoin de soutien. Nous allons régler le problème. Nous avons un crédit d'impôt en place. Ces familles pourront recevoir jusqu'à 8 200 grâce à la décision du ministre de l'Éducation et du ministre des Finances. S'il y a un double diagnostic, nous offrons un montant historique. Nous avons investi 300 millions de dollars pour nous débarrasser de la liste d'attente. Allez à ontario.ca, autisme, et nous voulons avoir la rétroaction des familles de l'Ontario. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première... Prochaine question est la vice-première ministre. Chaque jour, il est clair que les réductions budgétaires aux employés de première ligne en santé vont nuire aux familles de l'Ontario. Ce gouvernement va éliminer 42 des services. Est-ce que la ministre va le confirmer aujourd'hui? À la vice-première ministre de la, la, de la santé et des soins de longue durée, comme on l'a déjà entendu. Le budget en santé augmente de 1,3 milliard de dollars. Nous augmentons nos services, mais nous modernisons notre système. Nous avons parlé de moderniser tout le système de santé. Nous modernisons les services d'urgence en intégrant, en créant un service de répartition intégré et un service de communication afin de d'obtenir des soins en temps portant nous allons mettre un, nous allons mettre à jour la technologie utilisée par les ambulanciers nous allons avoir une meilleure communication entre les ambulanciers et les répartiteurs. Nous aurons un meilleur modèle pour s'assurer que les patients obtiennent le traitement dont ils ont besoin. Nous voulons mettre fin à la médecine de couloir. Les gens vont pouvoir se rendre là où ils vont obtenir le traitement. Ils ne sont pas obligés d'aller dans une salle d'urgence. Ces personnes peuvent se rendre dans une salle de soins en santé mentale. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les réductions du, euh, budgétaires irresponsables et dangereuses, hier, l'ancien commissaire à la santé a décrit le plan comme étant dangereux. Maintenant, le gouvernement veut diminuer les services d'ambulance de l'air. L'Association des municipalités de l'Ontario est profondément perturbée par ces réductions budgétaires. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de temps les Ontariens devront attendre une ambulance avec cette nouvelle stratégie irresponsable? Avec cette nouvelle stratégie, les gens vont avoir un accent important car il y, a une, il y aura une meilleure communication entre les répartiteurs et les ambulanciers. Au moment où ils verront les patients, ils seront au courant de la situation et ils pourront les envoyer dans un hôpital ou dans un centre communautaire. Les ambulanciers ne devraient pas s'inquiéter. Je dirais que ces ambulanciers auront les meilleurs outils pour faire leur travail et pourront aider les patients et s'assurer que ces patients reçoivent des soins intégrés. Il y aura toujours un travail remarquable. Nous avons hâte d'avoir des discussions avec d'autres fournisseurs de services. Il y a beaucoup de mauvaises communication à propos de ce qui se passe. Lorsque nous aurons eu des discussions avec les ambulanciers et les fournisseurs de soins, ils seront ravis de ce qui se passera grâce aux nouveaux outils et à la nouvelle technologie. Intervention du Président. Prochaine question, député de Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Finances. Pendant 15 ans, les camionneurs en Ontario ont recherché un allègement dans notre système automobile. Le système d'assurance automobile a eu des réformes par bribes et qui n'ont jamais vraiment mené à des changements durables. Rien ne se compare aux promesses brisées des libéraux et des néo-démocrates. Les assurances automobiles sont plus élevées qu'il y a une décennie. et sont les plus élevées dans notre pays. Nos conducteurs méritent mieux, M. le Président. Heureusement, notre gouvernement fait passer les conducteurs en premier et écoute leurs préoccupations. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce plan détaillé qui fait passer les conducteurs en premier fera des conducteurs au cœur de notre stratégie afin de s'assurer qu'il y ait une équité au ministre des Finances, merci aux député de Brampton Sud. Les, les conducteurs dans la province nous ont envoyé un message clair. Le système d'assurance automobile doit être plus accessible et plus abordable. Grâce à nos consultations en ligne, il y a plus de 51 000 personnes dans la province qui nous ont, qui nous ont dit que l'achat de l'assurance automobile est difficile à acheter. 68 ont dit que les compagnies d'assurance doivent avoir des outils en ligne. 55 de personnes ont répondu pour dire qu'on ne répondait pas à leurs besoins et que 54 des personnes ont répondu qu'il était compliqué et difficile de comprendre ces politiques. Nous avons écouté ces préoccupations et nous allons... Créer une stratégie qui donnera plus de choix aux conducteurs, nous allons encourager l'innovation et nous allons nous assurer de répondre aux besoins des conducteurs. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de sa réponse. Il est emballant d'entendre que notre gouvernement a mis au point une stratégie qui fait passer les conducteurs en premier et fera de la, des sociétés d'assurance automobile plus accessibles et abordables. L'opposition nous parle beaucoup d'assurance automobile. Cette bureaucratie ne va qu'aggraver qu le système. Les conducteurs ont besoin d'une stratégie exhaustive pour remanier tout le système d'assurance automobile. Ce plan détaillé, Les conducteurs en premier, nous propose tout cela. J'espère que l'opposition va soutenir notre stratégie pour faire passer les conducteurs en premier. Il y a près de 10 millions de conducteurs en Ontario. Qui s'attendent à ce qu'on fasse tout notre possible pour s'assurer que le système fonctionne pour eux. Est-ce que la ministre peut nous, le ministre peut nous raconter comment ce plan détaillé va changer le système, au ministre? Merci, M. le Président. Notre gouvernement propose des solutions immédiates pour faire du système d'assurance automobile plus facile d'accès. Nous voulons permettre des preuves électroniques d'assurance et des options novatrices et qui répondent aux besoins spécifiques des conducteurs. Et les entreprises d'assurance automobile peuvent offrir plus de rabais d'options consommateurs en encourageant l'innovation et la compétition dans le système. Nous permettons aux compagnies d'assurance de mieux répondre aux besoins des conducteurs de l'Ontario. Nos réformes proposées redonnent le contrôle aux conducteurs en augmentant l'étendue de la couverture qui leur est disponible en leur donnant le pouvoir de diminuer les coûts. Monsieur le Président, nous allons continuer à travailler avec les conducteurs et l'industrie de l'assurance pour s'assurer que le système soit plus abordable, accessible et fait passer en premier les conducteurs. Merci. Prochaine question. Député d'Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le Premier ministre ne semble pas capable de donner des détails sur cette stratégie. Chaque station d'essence devra avoir une affiche avec une publicité des conservateurs ou aura une pénalité de 10 dollars par jour si il n'y a pas cette, euh, ce collant conservateur. Combien d'inspecteurs est-ce que le gouvernement Ford veut embaucher pour espionner les entreprises qui ne suivent pas les règlements. Et combien vont payer les Ontariens? Combien vont payer les contribuables? Ils vont payer pour cette promotion de collants et la mise en application de ces collants? À la vice-première ministre. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. The cat il ne pouvait pas répondre à la question. Voici les faits. Voici un gouvernement fédéral qui nous a imposé une, une taxe sur le carbone et sur la population. De plus en plus de propriétaires de dépanneurs ou d'entreprises parlent d'augmentation des prix de leurs produits, de leurs services, à cause de cette taxe sur le carbone. On doit le faire comprendre aux esprits des Ontariens, non pas parce qu'ils ce qui est imposé par le gouvernement fédéral, mais en attendant, les néo-démocrates auraient la taxe sur le carbone la plus élevée dans le monde. Ce sont les mots des députés ici. Les néo-démocrates vont l'expliquer, surtout le groupe parlementaire du Nord. Les gens du Nord nous disent que cela est très coûteux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'attends pas à grand-chose du ministre, mais au moins une réponse sur cette question très simple. Le groupe parlementaire Ford semblait gêné hier lorsqu'il essayait de défendre cela. Je ne les blâme pas. Écoutez, c'était dif difficile à défendre d'aider ses copains. Il y a des millions de dollars pour des publicités partisanes et des millions de plus pour forcer des entreprises à faire la promotion des conservateurs. Il n'y a pas de zone grise. Ce n'est vraiment pas juste. Ils ont tort. Est-ce que le gouvernement Ford va retirer cette stratégie ridicule aujourd'hui? Les députés doivent s'asseoir. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas les seuls et qui vont mettre un collant pour rappeler la population du prix de la, du carbone. Les magasins dans la province auront de nouveaux collants sur leurs produits et leurs services et ces, et ces commerces vont avoir des collants sur le coût de cette taxe sur le carbone qui tue les emplois. La rhétorique dans, du parti d'en face est gênante. Les Ontariens ont le droit de savoir combien va coûter cette taxe à la station d'essence, Combien d'hôpitaux vont avoir des coûts plus élevés? Car c'est une taxe sur tout, Monsieur le Président. Nous n'allons pas défendre cette taxe. Nous allons rappeler aux Ontariens que cette taxe sur le carbone élimine les emplois. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Les deux côtés de la Chambre, à l'ordre. Député d'Essex, à l'ordre. Député Stony Creek, de Hamilton East Tony Creek, à l'ordre. Le, le ministre des, naturelles naturelles des Ressources naturelles et des Forêts, à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Le membre le membre question 4, député 4, de Etobicoke Centre. Monsieur le président, ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Hier, nous avons eu le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation de l'Ontario. Comme de nombreux députés le savent, il y a eu de nombreux problèmes avec les anciennes plaques d'immatriculation des UET. Ce n'est pas seulement une frustration pour les commettants, cela pourrait être coûteux s'il faut remplacer une plaque. Les consommateurs doivent obtenir quelque chose qui a une meilleure valeur pour leur argent. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement fait face à ces plaques et la façon dont notre gouvernement va trouver le meilleur produit au coût le plus bas au ministre des services gouvernementaux Merci beaucoup. Merci à ma collègue des, des Centre Kinga Surma, et de sa formidable représentation au nom de ses comitants. Le 1er février 2020, nos plaques d'immatriculation vont faire en sorte que nous sommes en essor et nous allons montrer que nous sommes propices aux efforts. Ce ne sera pas coûteux pour les, con les contribuables. Nous allons améliorer la production et la conception tout en épargnant aux consommateurs des millions d'argent. Il y aura une plaque qui dure plus longtemps et qui va se servir de la meilleure technologie. Votre plaque d'immatriculation ne va pas s'effriter et cela va vous épargner du temps, de l'argent. Monsieur le Président, la population est au centre de notre travail. Des services gouvernementaux, des plaques, du respect des consommateurs et ce n'est qu'un début, Monsieur le Président. Question complémentaire. Monsieur le Président, au ministre, pendant 15 ans, il semble que le mandat des libéraux était de dépenser bien au-delà de ses moyens. La semaine dernière, nous en avons entendu parler davantage sur le gaspillage. Lorsqu'il était question d'amélioration des services, les libéraux dépensaient 2 millions de dollars pour diluer leur propre marque. C'est honteux. La population de l'Ontario mérite mieux. C'est la raison pour laquelle... On nous a élus pour la population afin de rétablir la responsabilité et la confiance. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce qu'accomplit le gouvernement pour respecter leur argent et améliorer l'accessibilité des services du gouvernement? Au président du Conseil du Trésor. Merci à la députée des Centre. Nous avons promis à la population de l'Ontario que nous allions respecter leur dollar. Grâce à ce nouveau système identitaire, nous gardons cette promesse. Monsieur le Président, j'attends depuis longtemps pour l'exprimer. Les trois hommes en haut de la hiérarchie sont partis. J'ai attendu longtemps. Monsieur le Président, c'est une question d'épargner de, des millions de dollars. C'est une question de ramener le logo Trillium pour avoir de l'efficacité. Nous ne voulons pas dépenser comme le 2 millions de dollars avec le gouvernement précédent. Monsieur le Président, si le gouvernement libéral précédent s'était occupé du logo des plaques d'immatriculation, appuyé par les néo-démocrates, on aurait dit l'Ontario un endroit euh, qui nous doit. Nous modernisons le gouvernement pour que l'Ontario soit un endroit en essor. Intervention du président, arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, Gouac. député de Mouchkigouac, James Merci, Bay. B. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Madame la ministre, aujourd'hui, le commissaire aux services en français a, a déposé son dernier rapport. Le rapport du commissaire dit clairement que l'ombudsman ne, ne pourra pas continuer le travail du commissaire, puisque ni son mandat, ni la nature de son travail exigent qu'il consulte les collectivités de façon proactive. Lors de la période de questions jeudi passé, la ministre a dit, et je cite la ministre, que le travail que le, travail que le commissaire va, va continuer à se faire faire au sein du bureau de l'Ombudsman. De plus, la ministre a sur, surligné que le travail de formuler les recommandations va continuer à se faire faire au sein du bureau de l'Ombudsman. Étant donné les paroles du commissaire, est-ce que la ministre croit vraiment que l'Ombudsman sera capable d'avancer les droits des franco-ontariens, oui ou non. La ministre des Affaires francophones. affaires le Président, euh, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le commissaire sincèrement pour son rapport final et son équipe pour leurs efforts visant à améliorer les services en français dans la province de l'Ontario. Nous avons pleinement confiance en la capacité de l'Ombudsman d'assurer le respect de la Loi sur les services en français et l'accès à des services gouvernement de gouvernementaux de qualité en français pour les francophones. Le ministère des Affaires francophones continuera de travailler en étroite collaboration avec le Bureau de l'Ombudsman et les ministères provinciaux pour s'assurer que les franco-ontariennes franco et les franco-ontariens aient accès à des services de qualité dans la langue de leur choix. Le poste et le, le rôle du commissaire, Response. y compris son mandat, de surveiller la prestation des services en français et d'en faire un rapport, demeure interchangé sous l'autorité inter, de l'Ombudsman. Aucune disposition de surveillance ne sera... Merci beaucoup. Simplement, Monsieur le Président, je demanderai à la ministre des Affaires francophones d'arrêter de dire aux franco-ontariennes et aux franco-ontariens que l'Ombudsman continuera à faire le travail du commissaire. Parce que, comme elle l'a dit jeudi, ce n'est pas la vérité. De plus, c'est difficile de comprendre comment la ministre peut se dire la défenseur des Francs. Yes, J'ai entendu l'interprétation. Le député va retirer ses propos. Je retiens mes paroles, M. le Président. C'est difficile de comprendre comment la ministre peut se dire la défenseur des francophones quand le financement du ministère a été coupé seulement 5,8 millions et le nouveau budget ne mentionne que trois fois la francophonie. La ministre a, ex a expliqué à plusieurs reprises que le transfert du commissariat Question. au bureau de l'Ombudsman n'est que pour des raisons budgétaires. Par contre, le rapport du commissaire explique clairement que les raisons économiques avancées par la ministre demeurent sans preuve. Merci. Merci. Je dois rap... je dois rappeler à la Chambre que lorsque je prends, je me lève, votre micro est coupé. Je sais que le, le député euh, opposé ne veut pas accepter la réalité, mais le poste et le rôle du commissaire, y compris son mandat de surveiller la prestation des services en français et d'en faire rapport, demeurent interchangés sous l'autorité de l'Ombudsman. Et la totalité des dispositions de surveillance sont maintenues. Et je demanderai aux membres opposés d'arrêter de dire aux francophones en Ontario que les services et le travail de, du, du commissaire yes. vont être arrêtés. C'est très important que les francophones en Ontario... Order sache que le travail du commissaire va continuer à se faire faire. S'ils ont des plaintes, ils peuvent le faire auprès de l'Ombudsman. Et l'Ombudsman va faire le travail de faire des rapports et des recommandations au gouvernement provincial. Alors, je demanderai, à M. le Président, sincèrement, aux membres de l'opposition, d'arrêter de dire aux franc ontariens que le travail est arrêté, parce qu'on évite pas la réalité. Stop. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Député d'Ottawa-Sud, merci beaucoup, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, aujourd'hui, c'est la journée pour la planification des soins avancés. C'est une journée importante pour les gens afin qu'ils réfléchissent à ce qui est très important pour eux à la fin de leur vie. On ne veut pas y penser. Et c'est très important, non pas seulement pour nous, mais pour les êtres qui nous sont chers, les gens qui vivent avec nous. Je regarde le budget aujourd'hui et je vois que l'alcool, la bière et le vin est mentionné environ 15 fois. Et les soins palliatifs et soins de fin de vie ne sont même pas mentionnés. Ce que je sais, c'est que nous, nous allons tous mourir. Et hey. il, il y avait de l'argent auparavant dans le budget, c'était quelques centaines de milliers de dollars qui n'ont jamais été utilisés. J'aimerais savoir si vous allez vous engager à donner cet argent pour la planification euh, de soins avancés. La ministre, je remercie le député de sa question, je sais qu'il a fait beaucoup de... Qu Il a fait beaucoup de travail sur les soins palliatifs et c'est très important pour Le moi en tant que ministre de la Santé et des soins de longue durée, mais c'est aussi très important pour la population ontarienne. Personne ne veut voir ces êtres chers en soins palliatifs passer leur euh, fin de vie en hôpital. Ils veulent être dans un endroit confortable où ils reçoivent les médicaments ou peu importe ce dont ils ont besoin. Nous avons remis beaucoup d'argent dans les soins de fin de vie. Ça a été élargi à l'échelle de la province et aussi, ce sont aussi des soins importants parce qu'il, ce n'est pas tout le monde qui peut mourir à la maison. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que les derniers moments de ces personnes soient les plus confortables possibles, par exemple, de leur permettre d'apporter leurs animaux. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de sa réponse et je dois dire que j'apprécie que le travail continue afin d'investir dans les soins palliatifs. Je suis heureux que le gouvernement n'arrête pas ce travail. J'aimerais que vous vous engagiez en vers... à donner cet argent, à ce financement. C'est de l'argent très important. Il y a aussi un mouvement à l'échelle de la province dans 11-12 villes qui... où il y a des communautés. De compassion. C'est dans ma circonscription. Je fais du bénévolat dans ces organismes et qui ils essaient de faire en sorte que nos collectivités soient plus amicales envers les aînés. Et il y a aussi un budget pour appuyer tout cela. Cet investissement n'a pas été fait, il n'a pas bougé. J'aimerais aussi que vous vous engagiez envers cette, euh, ce financement puisque c'est un financement qui appuie les gens à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont chez eux, ils sont fragiles, ils sont frêles, ils sont à la maison, ils ont besoin de votre aide. J'aimerais que vous vous engagiez ici la ministre de la Santé des soins de longue durée. C'est une question qui continue d'être importante au sein de mon ministère. Nous allons continuer à investir dans les soins palliatifs et les soins d'eau mourant. Nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars dans les soins à domicile. Lorsque j'ai fait la tournée de la province dans les collectivités où on fournit déjà des soins intégrés, qu'il y a un engagement pour s'assurer que l'on puisse aussi fournir des soins palliatifs à la maison afin que les gens puissent passer leurs derniers jours à la maison. Plusieurs familles ne peuvent le faire, mais pour celles donc c'est possible, nous voulons nous assurer que les travailleurs à domicile aient cette formation supplémentaire pour fournir ces services et que ce soit vraiment des soins axés sur les patients. Nous allons continuer avec ces investissements. Prochaine question. Député Dougville Nord-Burlington. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de la formation des collèges et des universités. Avec les étudiants qui sont en pleine saison d'examen, plusieurs d'entre eux chercheront un emploi après leur remise de diplôme. C'est beaucoup trop commun pour les étudiants de travailler de façon acharnée, de recevoir leur diplôme et pourtant se retrouver au chômage après la remise de diplôme. En même temps, les entreprises dans la circonscription de nord North Burlington, disent constamment qu'il y a des postes vacants qui, sont off qui pourraient être offerts à des gens spécialisés. Que fait le gouvernement pour s'assurer que les étudiants aient les habiletés nécessaires pour s'assurer qu'ils puissent se trouver un emploi de bonne qualité? La ministre de la formation et des collèges et universités. Je remercie la députée d'Oakville, nord Burlington pour son bon travail. La députée en a entièrement raison. Les élèves et leurs leur familles font de grands sacrifices pour aller à l'université, au collège, et ils font ces sacrifices parce que pendant des années, on leur a dit que s'ils travaillent de façon acharnée et qu'ils investissent dans leur éducation postsecondaire, ils pourront trouver une, un bon emploi d'autre qualité. Mais de plus en plus, ce n'est plus le cas. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'assure que nos universités et collèges fournissent des résultats à nos élèves. Le système actuel n'est ne pas présentement fondé sur la, la façon dont on peut profiter aux élèves, mais plutôt sur l'inscription. Nous allons moderniser l'éducation postsecondaire en aidant les institutions fondées sur la façon dont leurs euh, diplômés peuvent aider la société et l'économie. Complémentaire. Mmh. Merci, Monsieur le Président. Je sais que les élèves, les étudiants et leurs familles seront heureux de savoir que notre gouvernement travaille afin de s'assurer que l'éducation postsecondaire soit concentrée sur les étudiants et sur les résultats qui leur obtiendront un emploi. Pendant 15 ans, le gouvernement précédent a défendu le statu quo. Sous les libéraux, ils ont dépensé des milliards de dollars de contribuables gagnés à la soeur de leur front pour des initiatives sans résultats. Mais Mesurable. Je sais que la ministre a dit qu'elle travaillera avec les collèges et les universités sur les données utilisées pour la mesure des résultats des étudiants en Ontario. Est-ce qu'elle peut nous dire comment elle travaille avec les institutions sur ces plans? Merci. La ministre. Merci. Je suis heureuse de dire que les collèges et universités ont exprimé leur appui et leur entrain à travailler avec le gouvernement. Marilyn West Point d'un collège a souligné que c'était quelque chose de bien et qu'elle releverait le, dé, le défi. Elle disait que c'est important que les soit soient redevables envers les gens qui les financent, c'est-à-dire les contribuables. Il a aussi été dit que les universités veulent, veulent, veulent travailler avec le gouvernement dans le secteur public afin d'avoir un processus pour améliorer la transparence, la redevabilité le financement. Entre-temps, entre la chef de l'opposition dit que les institutions seront très inquiètes et le porte-parole néo-démocrate en matière de collège et de université a qualifié notre plan de dépeurant. De, de, Encore une fois, les néo-démocrates s'aiment la peur et ils sont déconnectés de la réalité. Les néo-démocrates doivent clarifier la raison pour laquelle ils sont contre les emplois aux étudiants. Merci. Prochaine question. Député de Brampton-Sud, merci à la procureure générale. Le gouvernement a enterré une disposition dans le budget qui fera en sorte que le gouvernement Ford sera hors de la portée des tribunaux et qui fera en sorte qu'il sera impossible de poursuivre le gouvernement même lorsqu'il agit de mauvaise foi et enfreint les règles de son bureau. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford essaie de se donner une immunité juridique? À la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Dans notre budget, nous avons proposé une loi qui simplifiera le processus des poursuites qui implique le gouvernement et clarifiera la responsabilité du gouvernement. Monsieur le Président, cette loi sur euh, les dispositions contre les poursuites contre la couronne, sont existent depuis déjà des dizaines d'années et présentement plusieurs éléments sont, dépendent de la Cour suprême et sont maintenant ancrés dans nos lois. Et donc, il y aura plus de temps et d'argent dépensé sur les éléments qui sont nécessaires pour les, la population, par exemple, l'aide à la population avec les services de garde. Mais ce que l'on fait, c'est d'établir, de codifier les principe de la loi complémentaire. Monsieur le Président, les experts juridiques disent que la loi donnera un, une immunité au gouvernement contre les poursuites. Et c'est une pensée qui nous effraie pour plusieurs personnes. Que ce soit pour les victimes de Walkerton ou, les, ou autres victimes, le gouvernement empêche ces victimes de poursuivre le gouvernement et la question, c'est pourquoi la procureure générale, de toute évidence, la députée n'a pas lu ce qui est dans le budget. S'il est adopté, la proposition ancrera la décision de la Cour suprême que les politiques gouvernementales ne peuvent être poursuivies pour négligence. C'est un principe de la loi et le but de notre loi est simplement de clarifier et de codifier les principes de la loi qui sont déjà établis. Les poursuites contre la Couronne sous autre, pour autres raisons seront simplement simplifiées. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la procureure générale. Speaker... Monsieur le Président. Hier, l'a juridique de l'Ontario ont dit qu'ils n'acceptaient plus de nouveaux clients réfugiés ou immigrants. Ils ont pris cette décision en raison de la décision de ce gouvernement qui fera des compressions à l'aide juridique, faisant une compression de 30% à partir de 2021. Vous savez, ce n'est pas dans l'intérêt des Ontariens d'avoir des gens sans statut dans notre économie qui ne sont pas en mesure de se représenter. La première, euh, les, ce sont peut-être les premières victimes de ces compressions, mais ce ne seront pas les dernières. Pourquoi est-ce que ce gouvernement croit que de fournir une protection juridique aux plus vulnérables n'est pas quelque chose qui est important pour les Ontariens? À la procureure générale. Merci Monsieur le Président, l'aide juridique fournit un service essentiel pour les Ontariens revenus faibles ainsi qu'aux Nouveaux-Canadiens et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement continue de financer ces services pour les immigrants et les réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au gouvernement fédéral de financer ces, ces, cette aide juridique pour les, gens, pour les cas qui concernent la loi fédérale. Monsieur le Président, j'ai écrit au gouvernement fédéral, je leur ai parlé, mais je n'ai pas eu de réponse. La vérificatrice générale était très claire l'an dernier dans son rapport que le manque de financement fédéral... Mettait à risque la durabilité de l'aide juridique. Ce sont des signes qui ont été envoyés au gouvernement fédéral, mais ce dernier n'a pas accepté sa responsabilité. Je demande donc à la députée de l'autre côté de demander à son homologue fédéral de lire nos lettres, d'y répondre et de travailler avec nous. Arrêtez la pendule. Au gouvernement, je dois me lever et interrompre la procureure générale en raison du chahutage que j'entendais du côté du gouvernement lui-même. À l'ordre du côté de l'opposition, redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, vous savez, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des Ontariens que votre réponse soit dans l'intérêt des Ontariens. Vous avez une responsabilité en tant que gouvernement. Mais ma question est aussi que les compressions de ce gouvernement, ces compressions téméraires, s'appliquent aussi aux victimes de crimes. Le budget de jeudi a non seulement fait des compressions de 30 au budget de la juridique, mais... Fait aussi des compressions au budget qui a trait aux victimes de crimes. Il y a une disposition dans le budget qui affecte la loi sur les compensations aux victimes de crimes. Il y aura aussi un plafond sur les compensations pour euh, les, la douleur. Et, Monsieur le Président, je demande à la Procureure générale comment est-ce que de diminuer la compensation des victimes de crimes protège ce qui est le plus important. La Procureure générale. Merci, Monsieur le Président, de l'occasion de corriger les euh, propos de la députée d'en face. À l'heure actuelle, les victimes de la criminalité doivent engager les services d'un avocat et attendent trois ans pour se faire compenser. En 2007, l'Ombudsman avait identifié ce temps d'attente de trois ans pour les victimes de crimes et le gouvernement précédent n'avait pas prévu des mesures à l'intention de ces victimes. Nous augmentons le montant maximum à 30 000 à l'Ontario et parmi trois provinces du pays qui fournissent ces paiements. Nous voulons que les victimes de la criminalité aient la compensation qu'ils méritent. Arrêtez la pendule. À l'ordre. La députée de Waterloo à l'ordre. La chef de l'opposition à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante, pour le député de Mississauga-East, Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Premier ministre et le ministre des Transports ont fait une annonce historique dans ma circonscription de Mississauga August cooksville Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population, dans le cadre de ses, sa vision pour le métro, nous allons prolonger le TRL de la rue Eglinton qui sera à l'avantage des résidents des tobacco, mais aussi des résidents du côté est de Mississauga. Je sais que le premier ministre ainsi que le ministre travaillent dur pour que cette ligne soit reliée à l'aéroport Pearson. C'est un lien très important. C'est en fait le deuxième employeur du pays. Le ministre des Transports, peut-il nous partager davantage de détails concernant le, le, le prolongement du TRL de la rue Eglinton Le ministre des Transports, je remercie le député de messagas coxfield de sa question. Il est tout un militant pour le transport dans sa circonscription. Les députés a raison. Nous avons fait un investissement historique de 28,5 milliards de dollars pour élargir le réseau du métro et pour permettre aux gens de se déplacer plus facilement. Nous allons investir 4,7 milliards de dollars et donc le TRL d'Eglinton va atteindre Mississauga. C'est une excellente nouvelle pour les résidents des Tobacco et de Mississauga. J'aimerais féliciter Kinga Sermon, mon adjointe parlementaire pour son travail dans le volet du transport et je vais en dire davantage lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président, merci au ministre des Transports pour cette excellente réponse. Notre gouvernement pour la population a été élu. En faisant la promesse de permettre aux Ontariens de se déplacer plus facilement, la population est au centre de toutes nos décisions, que ce soit en matière de programmes, services ou politiques, l'engorgement des routes dans le Grand Toronto mine l'assimilation de notre économie. Les, les Torontois ont a, attendu assez longtemps et ils veulent que les projets de transport se concrétisent. C'est un projet de transport du 21e siècle. Ce sont des investissements absolument essentiels qui ne seraient pas possibles sans la prise en charge provinciale du métro. Le ministre des Transports peut-il promettre que le gouvernement va finalement réaliser le, le prolongement du TRL de la rue Eglinton. Le ministre des Transports, merci de cette question. Les résidents de cette région ont été consultés et je suis fier de leur dire que la majorité de cette ligne sera souterraine. Nous n'allons pas causer des difficultés le long de cette rue très importante de la ville. Les gens méritent y accéder facilement. Sous les libéraux, pendant 15 ans, il n'y a eu qu'un prolongement euh, réalisé, mais nous allons continuer d'avancer les projets de construction. Réparer le gâchis du transport en commun ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à faire les investissements nécessaires pour élargir le réseau du transport en commun pour que nous ayons un réseau interconnecté, intégré, et qui permettent aux gens de se déplacer, aux bien d'être livrés. C'est le gouvernement qui va honorer ses promesses, promesses faites, promesses tenues. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la procureure générale. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé son plan de couper 30% du budget d'aide juridique Ontario. L'aide juridique permet aux gens d'accéder aux versements d'aide sociale et permet aux locataires d'avoir des réparations nécessaires des domiciles et permet aux travailleurs d'avoir un salaire adéquat. Les victimes de la violence familiale sont en mesure de poursuivre les auteurs des activités criminelles et juridiques fournir un accès à la population peu importe le revenu. Pourquoi la ministre vote elle limiter l'accès de la population à la justice? La question se pose à la procureure générale. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je suis d'accord. Aide juridique Ontario fournit des services essentiels aux Ontariens à faible revenu dans plusieurs domaines. Mais au cours des cinq dernières années, le gouvernement provincial dépense plus d'argent sur l'aide juridique, mais moins de personnes en profitent. Ce n'est pas un accès à la justice, Monsieur le Président. La vérificatrice générale qui a passé en revue Aide juridique Ontario a, a nous a donné 15 recommandations. Et donc nous demandons à ce que ces recommandations soient mises en place par Aide juridique Ontario. Nous allons travailler avec Aide juridique Ontario au cours de cette transition pour que ceux qui ont besoin de ces services y auront accès. Mais nous demandons à Aide juridique Ontario de trouver une, une efficacité de cents pour chaque dollar dépensé. Et nous demandons aussi à ce que le gouvernement fédéral joue son rôle. Question complémentaire. Encore une fois à la procureure générale. La ministre doit comprendre que ces compressions ne sont pas uniquement une question d'abandonner des victimes d'activités de, criminelles. Ce sont des compressions qui vont toucher les locataires, les personnes handicapées, ainsi que les parents qui veulent accéder au soutien dont ont besoin leurs enfants. Les avocats de la province se sont très troublés par le démantèlement de l'aide juridique. La, le Barreau de l'Ontario, la Société d'avocats réfugiés et d'autres experts juridiques s'opposent à l'attaque du gouvernement contre notre droit constitutionnel d'accéder à la justice. La ministre va-t-elle écouter les experts qui nous ont dit que c'est une compression, mettront à en risque les vies des Ontariennes et va-t-elle annuler cette décision Passez-vous, s'il vous plaît, la procureure générale. Je vais, je vais répéter ma première réponse. Au cours des cinq, des cinq dernières années, aide juridique Ontario a dépensé 86 millions de dollars de plus et 100 000 personnes de moins ont pu accéder à ces services. Ça n'a aucun bon sens. Aide juridique Ontario a besoin de réformes fondamentales. Les frais des avocats sont trop élevés. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de transparence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la députée d'en face croit que les contribuables de l'Ontario méritent un système qui fonctionne pour les Ontariens à faible revenu. C'est un programme qui a besoin de surveillance. C'est un programme de 400 millions de dollars qui devrait être très efficace, mais c'est un programme qui ne fonctionne pas très bien. La vérificatrice générale a consacré beaucoup de temps à passer en revue les initiatives des juridiques Ontario. Nous demandons à Aide juridique Ontario de mettre en place ces recommandations et mon ministère travaillera avec Aide juridique Ontario pour que les Ontariens à faible revenu continuent de pouvoir accéder à la justice. Question suivante le député de Sarama-Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Le mois dernier, le ministre était en Allemagne. Et nous avions un message de notre gouvernement selon lequel l'Ontario est un endroit où investir. Il a précisé que l'Ontario est ouverte aux affaires et que notre gouvernement déploie des efforts pour améliorer la situation en baissant les impôts, en nous attaquant aux formalités administratives. C'est tout à fait encourageant, car nous allons retourner à l'équilibre budgétaire dans cette province. Le ministre a annoncé que l'infrastructure Ontario une entité de la couronne de renom à l'échelle du monde qui crée des partenariats entre le public et le privé sera en mesure d'offrir des services de consultation à l'étranger. Le ministre peut-il nous dire davantage sur cette excellente annonce Le ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier l'excellent député de Sermon Dundas, de cette excellente question. La semaine dernière, notre budget a mis en valeur nos plans en matière d'infrastructure. Nous voulons que l'Ontario soit ouverte aux affaires et ouverte à la création d'emplois. Lorsque j'étais à Berlin, j'ai annoncé notre proposition. D'offrir des services d'infrastructure ontario au nouveaux marché, même à l'extérieur de la province. Tirer profit de la, rép de la réputation d'infrastructure ontario créera de nouvelles recettes pour la province et permettra à nos sociétés et nos entreprises de travailler à l'étranger et d'accéder aux marchés internationaux. Et donc, il y aura plus de compétition en Ontario. Voilà notre budget. Nous trouvons des efficacités, nous améliorons notre rentabilité afin de pouvoir protéger l'essentiel dans la province. Comme marché stable et florissant, l'Ontario est un excellent endroit où investir. Et nous sommes ouvertes aux affaires avec le monde entier. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse à l'air d'une initiative excellente. Générer des recettes tout en créant des possibilités pour les, les entreprises de l'Ontario. C'est le genre de proposition qui ne vous permettra d'équilibrer le budget tout en stimulant l'économie. Infrastructure Ontario s'occupe de plusieurs dossiers et les Ontariennes aimeraient que ce programme soit mis en place de façon efficace. Le ministre peut-il nous dire quelles mesures sont prises par son ministère pour que le nouveau programme améliore le travail important que fait Infrastructure Ontario? Le ministre. Merci aux députés de cette question. Oui, Infrastructure Ontario fait un excellent travail pour ce qui est de l'approvisionnement d'infrastructures, notamment notre plan pour le Grand Toronto, annoncé la semaine dernière par le Premier ministre et le ministre des Transports. Infrastructure Ontario fait un travail essentiel pour réaliser des projets d'infrastructures en Ontario. Et ce travail est prioritaire. Mais nous savons que les experts d'Infrastructure Ontario veulent tirer profit de leurs expertises dans le cadre de cette initiative. Nous allons atteindre un bon équilibre. Il y aura au début deux projets pilotes qui nous permettront de bien attribuer des ressources. Sur ce programme, si Infrastructure Ontario souhaite avoir un nouveau mandat, une analyse de rentabilité doit être proposée au ministère. Donc, nous avons une démarche responsable vis-à-vis -vis de ce projet. Nous passons en premier les besoins de la population et nous resterons la responsabilité financière de la province pour protéger l'essentiel. Nouvelle question, le député de Thomas gamin Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation. Le ministère de l'Agriculture est le ministère euh, le plus important en Ontario rural. Et franchement, lorsque j'ai étudié le budget, j'étais choqué de voir qu'il y aurait une compression de 20 à son budget, 20 Beaucoup de gens pensent que ça ne va toucher que les agriculteurs, mais ça touche l'assurance de récolte et aussi la salubrité des aliments. Cela touche aussi le bien-être des animaux. C'est pour ça que nous étions si choqués que le ministère qui est si important en Ontario rural aura une compression si importante. Le ministre peut-il expliquer l'impact de, de ces compressions car c'est la seule personne qui a accès à ces informations. Passez vous s'il vous plaît. La question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. Il était courant du fait que lorsque on nous a élus, nous avions un déficit de 50 milliards de dollars. Et comme agriculteur, il sait qu'on peut pas dépenser, qu'il faut dépenser selon ses moyens. Lorsqu'on nous a élus, j'ai commencé à étudier les programmes de mon ministère pour. Que le ministère se concentre sur la salubrité des aliments et des programmes dont l'Ontario rural dépend. Bien entendu, la salubrité des aliments est une priorité, mais nous voulons également avoir les programmes dont ont besoin les agriculteurs pour qu'ils soient rentables. Nous sommes. Nous sommes tout à fait heureux de protéger l'essentiel, c'est-à-dire la santé, l'éducation et les choses dont ont besoin les agriculteurs pour être rentables. Et l'Ontario rural a besoin aussi des services de santé et d'éducation juste comme ailleurs dans la province. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de la période des questions. La séance est levée jusqu'à 15 heures.